skiddy bum skiddy bum skiddy bum skiddy bum skiddy bum skiddy bum la chute des magiciens, un polar écrit par Yves Desmas pour plonger le temps de sa lecture au cœur d'une enquête policière qui vous fera cheminer dans les couloirs du temps, du Moyen Âge au XXIe siècle, des ruelles de Montpellier et de ses alentours, jusqu'ici même dans le château de Melgueuil. Kevin, policier et diacre, reprend du service dans cette aventure rocambolesque qui débute sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre à Montpellier. En effet, lors de l'office dominical, la rosace de la cathédrale va voler en éclats. Acte de terrorisme, acte de vandalisme, de vengeance, Kevin va être chargé de l'enquête. À 500 ans d'écart, ici même dans cette pièce, l'évêque de Maguelone, Robert de Rouvre, décide qu'il est temps de remplacer les parchemins huilés servant de tenture aux fenêtres par de véritables vitraux. Mais quel lien peut-il y avoir entre ces deux événements qui ont lieu à plus de 500 ans d'écart Pour vous mettre sur la voie, les magiciens de lumière étaient des vitraillistes qui permettaient à la lumière de passer à travers les vitraux, mais ils avaient aussi la tâche de faire entrer la lumière symbolique dans le cœur de chacun, celle que l'on retrouve dans la foi et la justice des hommes. La structure du livre nous plonge dans un labyrinthe temporel. Un chapitre se déroule de nos jours, un chapitre au 15e siècle et petit à petit, les histoires s'entremêlent et l'on comprend que ce qui a été est toujours là, même si les apparences montrent le contraire. Yves Desmas, policier à la retraite, a écrit plusieurs romans il entremêle l'histoire explorant le patrimoine régional et les enquêtes policières qui sont menées tambour battant par son héros qui connaît tous les rouages de la police scientifique. Yves Desmaz a écrit une bonne quinzaine de romans, notamment Le pont du diable paru en 2006 aux éditions 3D, Les lettres de sang éditées aux éditions TDO en 2016 et enfin Captivus sorti au printemps de cette année aux éditions Le papillon rouge.